Et qu'on qu a déjà vu euh, plus ou moins se mettre en place, c'est le nantissement sur des sur des biens publics. C'est-à-dire si vous payez pas votre euh, vos échéances ou si ou si, comme en Zambie actuellement, vous avez fait faillite, hein, voilà, et eh ben voilà, on, on va vous prendre ben, le port. Vous, on a on a construit le port, hein, voilà. Vous ne payez pas les vous payez pas les la dette. Bon. Ah ben le port va nous appartenir. Et faire, il n'y a même pas de, de clause dite compromissoire dans les contrats, à savoir, ce qu'on qu refuse pour la plupart, à savoir, ah ben on va faire appel à des, à des, à des organismes qui qui vont mettre peut-être tout le monde d'accord, comme le CIRDI, par exemple, de la Banque Mondiale. Hein, des, des euh, Voilà, non, ça c'est interdit. Donc, c'est des contrats très très durs, euh, et dont, et dont l'encours est, est extrêmement important euh, mais qui ne rentre pas de façon précise dans, dans le, les calculs de solvabilité qui sont établis par, par la Banque mondiale.